J'utilise des diviseurs, des multiples et des nombres premiers. Je crois que ce pirate adorait la division euclidienne. Je décompose un produit de facteurs premiers et je rends une fraction irréductible. C'est facile. Des conversions et des multiples. Des conversions et des multiples.